J'ai préparé pour la récap'ouverture des experts fantastiques. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette petite boîte, on avait un, une, un, petit, un petit paquet de styles de 60 cartes. Donc, ça, c'était intéressant. Voilà. Et on avait après 4 boosters. Après, on avait 4 boosters. Donc, on va commencer par 3 Apis à piste de la mépée. À 20 centimes d'euro. Combat en présence de l'empereur. 1 euro 40. terion taureau 17 centimes. Amepé Iris 50 centimes. Mezuki je lis mes notes 30 centimes. Malédiction du vampire, 10 centimes. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, Saga, Shiranui, Mayakashi, de la maîtrise. 30 centimes. Appel pendule, 20 centimes. Permutation des mondes, 18... Euh, Qu'est-ce que je dis Permutation des mondes, oui Permutation des mondes. 40 centimes. Yuki ona Mayakashi de la Salati. 30 centimes. Là, c'est la carte pour laquelle le concours est terminé. C'était bien sûr admirage. mirage. Parce que c'est joué dans tous les decks. Tout simplement, quasiment. Donc, le renoncé du millénaire. À 2 euros. Donc, c'est là je vais mettre de côté. Je l'enverrai le 5 du mois prochain à... Eh ben, Bien sûr, à Empirata, parce que c'est toi qui, qui a donné la bonne réponse. Anjun de Mayakashi des ailes. Anjun, de 17 centimes. Terion du cul. 17 centimes. Prison du dragon de glace. 1,30€. Vige Madame Artisan Sorcière, 50 centimes. Et après ça, c'est des cartes que je garde. Donc Ayate, valait 30 centimes. Shizuku, Valait 50 centimes. Asodana ce Veuve Meka Ancre, 17 centimes. Alors celle-là, elle m'a déjà été réservée, Donc c'était la plus cher, mais je suis obligé de, de l'exclure du, du concours. C'est Formidable Ecclesia La Vertueuse. Donc, vous la voyez, à l'eau 15. Mais celle-là, je suis obligé de l'exclure du, du concours parce qu'on me l'a demandé avant que je fasse le concours. Et carte que j'ai gardée aussi... Ambulomélide près de la plante. Alors, ambulomélide qui était à 10 centimes. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça va aller de côté. Ça, c'est une carte à l'échange, bien sûr. Voilà. Donc, NPATA, je te l'enverrai par la poste lundi prochain, le 5 décembre. Voilà. Avec une sleeve et tout. Tu verras, ça sera bien. Ça, c'est des cartes que je garde. Oui, je compte me faire le deck à mes payes. Voilà. Je code TCG Market. Mais aussi, euh, je cherche en priorité. Je cherche en priorité. Donc, si vous voyez la vidéo de cet après-midi avec la revanche des bêtes Ressayine et qu'il y a des cartes qui nous intéressent, je cherche deux infinis éphémères en priorité pour finir un deck. Voilà. Et bien sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. C'est une bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour deux prochaines vidéos sur Team Master Lyon et ciao tout le monde